de la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la place des femmes dans Assassin's Creed. Allez, jingle commencer cette vidéo je tiens simplement à lancer un message d'avertissement cette vidéo n'est pas là à caractère politique ni idéologique c'est simplement une vidéo pour vous faire réfléchir sur certains aspects cette idée elle m'est venue simplement lorsque j'ai lancé un stream sur twitch il y a quelques temps d'ailleurs je vous invite à aller me suivre si euh, vous ne, ne regardez pas dans laquelle on a discuté à un moment donné avec les abonnés des femmes dans assassin's creed et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des idées très sexiste. Ça peut vous paraître un peu fou, mais par conséquent, je vous le dis simplement dans les commentaires, au moindre message de haine que je trouverai que ce soit raciste, sexiste ou quoi que ce soit d'autre, il sera supprimé. Je chercherai pas à comprendre là-dessus, je serai intransigeant, c'est pas une chaîne à diffusion idéologique politique ou quoi que ce soit d'autre, c'est simplement un sujet à débat. Le débat est totalement ouvert, simplement dites les choses correctement, convenablement et en respectant chacun. Pourquoi je vous dis ça Et bien aussi parce que notamment pour moi, le jeu vidéo est encore trop masculin, je parle à la fois du public mais également de son contenu. Mon premier argument là-dessus sera simplement de vous dire que les femmes sont traitées d'une manière différente dans les jeux vidéo. Et je vais vous donner un exemple très concret. Lara Croft dans le reboot de Tomb Raider qui a eu lieu en 2012. Vous ne trouverez peut-être pas ça totalement cohérent de vous le dire, mais je vais vous laisser réfléchir avec mes propos euh, si vous avez joué au jeu. Quand on commence l'aventure, Lara Croft c'est simplement une étudiante qui malheureusement se retrouve sur une île déserte, abandonnée et laissée seule à elle-même. Il y a quand même un point qui est très marquant, le jeu est quand même très violent, et surtout avec Lara au tout début. Lara elle se fait transpercer de part et d'autre par des machins, elle souffre énormément... Elle se retrouve dans une situation de faiblesse complète. Tom Rider, son grand comparatif aujourd'hui, euh, si vous l'avez en tête, c'est tout simplement Uncharted. Dans Uncharted, on incarne Nathan Drake, qui est un homme, comme vous l'aurez compris, et pour moi, vous pouvez regarder dans n'importe quel des jeux, autant il a un petit peu des embrouilles, des petites galères, autant il ne souffre jamais autant que Lara Croft. Alors bien évidemment, il y a quand même quelques exceptions à la règle, hein. je parle notamment de l'héroïne dans Hellblade, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, qui est le, la, une, une femme guerrière, puissante, et euh, qui a des convictions. Peut-être que mon exemple ne vous a pas suffisamment convaincu, mais dans ce cas-là, je vous recommande d'aller voir le reportage réalisé par la chaîne Game Spectrum euh, sur la masculinité dans les jeux vidéo, le lien sera dans la description et je regarde un petit peu différemment le jeu vidéo aujourd'hui. <tout> On va parler un petit peu maintenant euh, d'Akim, un de nos collègues Star Player sur euh, Twitter, qui a été Starplayer euh, Ubisoft en 2017, et qui a un compte Twitter qui s'appelle Alzagon. D'ailleurs, si vous êtes fan de la licence Assassin's Creed, je vous invite à aller voir le guide Assassin's Creed qu'il réalise depuis des années avec une de mes collègues Star Player Perrine. Je les embrasse tous les deux, d'ailleurs s'il passe par là, il m'a accordé le droit d'utiliser de des propos qu'il a utilisés dans un de ses tweets. Ce tweet en question, c'est un thread de plusieurs tweets, et comme pour cette vidéo, il n'a absolument aucun caractère politique ou idéologie. En fait, ce qui a choqué Hakim, c'est simplement que pour le nouveau jeu Assassin's Creed Valhalla, la femme n'est jamais mise en avant dans aucun trailer à part quelques images et seulement sur l'édition collector. En fait, le personnage d'Aivor, masculin, est extrêmement mis en avant. Et c'est un peu dommage. Alors je vous le dis, à titre personnel, je ne suis pas fan de l'édition Collector avec la figurine féminine d'Ivor, mais ça ne change rien de mon point de vue là-dessus. On va faire un bac en 2018 avec les éditions Collector d'Assassin's Creed Odyssey. Le personnage féminin de Cassandra était mis en avant parce que c'était le personnage canon, et pourtant, dans les éditions Collector, on ne retrouvait uniquement... Que Alexios. Je parle des collecteurs fournis avec le jeu, attention, hein, pas les collecteurs à part où là effectivement on peut trouver Cassandra. Il y a eu absolument aucune critique. Par contre, aujourd'hui on gueule parce que c'est Eivor féminin qui est dans la collector d'Assassin's Creed Valhalla. Et donc notre cher ami Hakim, il a décidé de faire un point de comparaison avec la campagne promotionnelle des derniers Battlefield, à savoir Battlefield 1 et Battlefield 5. Dans Battlefield 1, ce qui était intéressant de la part de EA, c'était simplement que le personnage sur la jaquette, c'était un personnage noir. C'est très rare dans un jeu vidéo, vous regarderez et vous me direz ce que vous en pensez. Et pour Battlefield 5, on avait droit à un personnage féminin sur la jaquette et pas que puisqu'on l'avait voyé également dans les trailers. Et Hakim souligne bien que dans les jeux de guerre, c'est une première fois puisque la plupart du temps ce sont des hommes. Il suffit de regarder tous les Call of Duty. Et vous savez quoi ben, la communauté elle a extrêmement mal réagi à cette prise de risque de la part d'EA. Au point que le hashtag #NotMyBattlefield est apparu en top tendance sur Twitter pendant plusieurs jours. La réponse du producteur du jeu à ce moment-là, ça a été d'assumer à 200% son choix et qui a simplement invité les gens qui n'étaient pas contents à ne pas acheter le jeu. Mais malheureusement, comme le dit Hakim, et eh ben, quand un jeu ne fait que parler de lui dans, dans la presse par de la polémique et non par des articles de presse dédiés sur le test du jeu, ben, c'est pas top en termes de vente. Et donc, malheureusement, sur les extensions suivantes, malheureusement, plus aucune femme n'était présentée sur les images promotionnelles. Bon, venons-en au fait, on a parlé un petit peu de jeux vidéo général, maintenant, je vais vous parler vraiment de la franchise Assassin's Creed. Vous êtes là pour ça, après tout. Je viens vous hanter. Coucou, c'est moi. Petite pause dans la vidéo pour vous dire de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bisous. Bon. Je vais vous parler un petit peu d'Assassin's Creed Origins puisqu'en fait, quand on est allé à la Paris Games Week 2019 et notamment à la Ubisoft Experience avec toute l'équipe, on a eu la chance de rencontrer Aymar Aziza une énième fois. Cette personne, c'est l'un des papas de la franchise et c'est lui qui est en charge notamment de la cohérence du lore dans la franchise à travers différents euh, médias comme euh, bah, les jeux, les BD, mais aussi les romans. Il nous a appris un truc assez intéressant par rapport à Assassin's Creed Origins. Normalement, Bayek aurait dû mourir au cours de l'histoire et on aurait dû incarner Aya. Sur le coup on a été choqué et juste hyper hypé en fait par rapport à cette idée mais on lui a, et on lui a demandé pourquoi, pourquoi ça avait été annulé, comment ça se fait La réponse d'Aymar a été de simplement nous dire que c'était un peu compliqué de gérer le transfert des items d'un inventaire à un autre. Euh, ce qui pour moi pourrait être réglé relativement simplement si on prend en compte que bah, dès le départ on n'équipe pas Bayek tout simplement et qu'on le fait mourir assez rapidement dans le jeu. Pour moi c'est simplement la raison officielle. Officieusement, je pense simplement qu'ils avaient peur des réactions des joueurs Parce que voilà, incarner Aya, c'est incarner une femme et ça pourrait poser des problèmes Bon là je sais ce que vous vous dites parce que vous êtes en train de vous dire que je suis en train de complètement frier. Ok, bon bah deuxième exemple, Assassin's Creed Odyssey On a pour la première fois le choix dans Assassin's Creed entre un homme et une femme je précise là-dedans que Cassandra est le personnage canon en tant que héroïne, et que normalement, Alexios devrait incarner Demos, et donc être l'antagoniste de l'histoire. Or, on nous laisse le choix quand même. Ma question étant, pourquoi Alexios n'est pas pleinement assumé en tant que Demos Je peux la faire dans un autre sens, pourquoi Cassandra n'est pas simplement assumée pleinement comme l'héroïne de l'histoire je vous laisse réfléchir à ce sujet. Encore une fois, dans Assassin's Creed Valhalla, on a le choix entre un homme et une femme. Cette fois-ci, pas d'histoire de personnages canon, puisque de toute manière, quel que soit le sexe qu'on choisit, on a le même prénom. Donc il n'y aura pas de souci de cohérence au niveau de l'histoire, et c'est très bien joué de la part d'Ubisoft. Mais on a quand même encore ce choix. Et là, il y a un très bel argument, qu'on entend régulièrement dans la communauté. Les femmes ne sont pas des guerrières historiquement. Ok, d'accord. Très bien. Historiquement, les Cyclopes, ils ont existé non, euh, Minotaur, je, je, peux en, je peux en rajouter, il hein, n'y a pas de soucis, hein, mais dites-moi, les licornes aussi, ça existait. Bon, et puis le parfait contre-argument par rapport à ça, je peux simplement vous citer les guerrières vikings, qu'on voit dans la série Viking avec l'Agertha notamment, qui n'est absolument pas une femme au foyer qui se laisse marcher dessus. Et si on veut sortir un petit peu du contexte, il suffit de regarder les Amazones des femmes guerrières. Le fait suivant par rapport à la franchise Assassin's Creed, c'est que Layla n'est pas appréciée des fans. Et je vais vous donner mon sentiment personnel, je ne comprends pas, puisque Layla est quand même un personnage avec un caractère bien trempé, elle a fait des choix, elle a des convictions, et elle a un, elle a un background plutôt intéressant si on regarde les fichiers. On a un abonné qui nous a sorti, qui ne supportait simplement pas les excès de colère de Layla, dans le DLC Le Sort de l'Atlantide. Alors, je vais stopper net là-dessus, puisque en fait ce n'est pas des excès de colère, hein, d'accord? Leyla ne sait simplement pas contrôler le bâton, un objet d'Eden, elle ne peut pas le contrôler et ça la rend folle. Et c'est pas le premier personnage dans l'essence qu'on voit avec ce genre de problème. Notamment, William Miles ne peut pas contrôler la pomme d'Eden, contrairement à Desmond, parce que ses gènes ne le permettent pas. Donc non, Leyla n'est pas pris d'excès de colère, elle n'est pas et elle n'est pas malade à cause de ses règles, d'accord? Parce que bon, ça je la sens venir aussi. Moi je vais vous poser une question également. Si on avait mis Desmond à la place de Leila, c'est-à-dire que vraiment on avait repris le même background, la même histoire, les mêmes actes, les mêmes faits. Est-ce que Tessmond aurait été accueilli de la même manière Ou plus largement, si on avait mis un homme à sa place, est-ce qu'il aurait été accueilli de la même manière Est-ce qu'on aurait fait toutes ces réflexions Alors bien évidemment, je ne cherche pas à accabler la communauté en disant que la communauté est sexiste, ce sont juste des faits qui montrent y a quand même un petit problème vis-à-vis -vis de Leila dans l'histoire. Pour appuyer mon propos, j'ai voulu aussi chercher des données statistiques par rapport à Assassin's Creed Syndicate et Assassin's Creed Odyssey, mais également aux personnages du présent. Malheureusement, je me suis même renseigné après de certaines personnes chez Ubi, ils n'ont pas ces stats-là en interne. Je me suis dit, ok, pas de souci, et bien écoutez, c'est le temps de demander à la communauté. Et je vous l'ai demandé à travers la zone communauté de YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir aller voir et participer activement au débat qu'on met également sur nos différents réseaux sociaux. Pour Assassin's Creed Syndicate, j'ai posé deux questions. à savoir, à chaque fois, quel personnage vous aviez le plus joué, mais également le plus apprécié Dans tous les cas, il y a quand même une grande majorité qui préfère Jacob à ivy. Alors à titre personnel, je préfère ivy pour le coup, même si, euh, je sais pas, j'en je, suis pas un grand fan pour autant, j'apprécie aucun vraiment des deux personnages. Pour Assassin's Creed Odyssey, j'ai demandé quel était le personnage choisi pendant le premier run de chaque personne, c'est-à-dire pendant votre première partie quand vous avez lancé Assassin's Creed Odyssey, quel personnage avez-vous choisi Encore une fois, c'est Alexios qui gagne avec majorité, alors que Cassandra est le personnage héroïque canon. Et le dernier vote que j'ai mis, c'est simplement les personnages du présent, avec Desmond, et Leila Lequel vous préfériez Et alors là, l'écrasante majorité, elle est absolument terrible. Vous le voyez s'afficher à votre écran, c'est largement Desmond qui l'emporte. Vous pouvez défendre cette cause bien évidemment en disant que Leila a eu moins de jeux, elle a eu donc moins de temps de se développer que Desmond. Mais si vous regardez Desmond, je suis désolé, dans les deux premiers jeux, puisque Leila n'a actuellement que deux jeux à son actif, ben il n'est pas plus construit que ça à mon avis. Et évidemment, pour l'histoire des personnages, vous pouvez aussi vous dire que vous cherchez à vous identifier le plus au personnage. C'est un argument comme un autre je cherche pas à affirmer quelque chose puisque c'est pas pas le cas et c'est sujet justement au débat. Bon, j'ai pas non plus voulu mettre dans cette liste Aveline parce que je pense que le problème d'Aveline sur le fait qu'elle a été appréciée ou non, ce n'est c'est pas dû de son fait, c'est simplement dû au fait que le jeu est mauvais, tout simplement. Quelle conclusion tirer de tout ça Alors moi, je pense déjà simplement qu'il y a une grande part de subconscient là-dedans. C'est-à-dire que vous le faites sans en avoir conscience, et c'est pas grave, d'accord Vous n'êtes pas sexiste, vous n'êtes pas raciste pour autant. Même moi, j'en fais, je fais partie de ces gens-là, qui, avant de regarder notamment la vidéo, le reportage de Game Spectrum, n'agissaient pas de la même manière. Je pense que certains joueurs ont quand même peur que les femmes prennent une grande place dans la licence Assassin's Creed, avec notamment du coup un personnage féminin dans le présent, et un personnage féminin dans le passé, dans l'animus. Et c'est pas parce que les femmes sont moins présentes dans les livres d'histoire qu'on ne peut pas les utiliser dans le jeu vidéo. Justement, le but du jeu vidéo, c'est d'imaginer des choses qui n'existent pas. Et je le rappelle encore une bonne fois pour toutes, si vous ne le lisez pas assez à chaque fois que vous, regardez, vous lancez un jeu Assassin's Creed, la licence, ce n'est pas un livre d'histoire. Ça s'inspire de faits réels, mais ça se sert de l'histoire comme terrain de jeu. On s'inspire de faits historiques, donc je ne vois pas pourquoi chacun ne pourrait pas y avoir sa place. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a changé votre avis sur la chose Est-ce que vous pensez différemment aujourd'hui Est-ce que vous réfléchissez un petit peu Est-ce que vous avez vu le reportage de Game Spectrum Je vous demande simplement du respect. Le but, c'est vraiment de créer un débat et de faire réfléchir les gens, pas simplement de vous faire battre entre vous, et je vous le rappelle encore une fois, au moindre propos haineux dans les commentaires, ce sera tout simplement supprimé. Écoutez, moi c'est tout pour cette fois-ci, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit à très bientôt sur la chaîne, c'était Auré en direct de l'AS Experience, prenez soin de vous, et bye tout le monde